Peut-on apprendre le trading sans suivre de formation Alors je suis ici dans le sud de Tenerife, à Playa de la Arena. Donc comme vous le voyez en ce mois de février il fait plus de 25 degrés cet après-midi. Et bien sûr le trading à Tenerife c'est formidable, on a de bonnes connexions internet. Mais si vous êtes intéressé par le trading vous pouvez le faire bien sûr n'importe où dans le monde. Vous pouvez choisir Tenerife comme le font déjà beaucoup de traders. Mais pour arriver à en vivre, à gagner suffisamment d'argent, est-ce que vous pourrez y arriver sans suivre de formation Alors c'est vrai que certains y sont arrivés, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de Benoît Rousseau. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et vous verrez donc les vidéos que j'ai déjà publiées. J'ai publié plus de 600 vidéos déjà sur le, sur le trading. Et Benoît Rousseau par exemple il n'a jamais suivi de formation, il n'a même euh, jamais lu de livre de trading m'a-t-il confié mais euh, il a mis 10 ans pour arriver à trouver une méthode efficace pour gagner de l'argent. Pendant 10 ans il a perdu de l'argent donc euh, c'est une personne qui a fait des études, c'est une personne intelligente et il avait choisi de ne pas suivre de formation, peut-être parce qu'à l'époque il n'y en avait pas de valable. Toujours est-il qu'il a mis 10 ans pour arriver à avoir des bons résultats et il y est arrivé une fois qu'il s'est mis à faire du scalping. C'est d'ailleurs pour ça que moi aussi je fais du scalping parce que, ayant entendu donc Benoît Rousseau dire cela, je me suis concentré sur le scalping et j'ai mis moi aussi au point ma propre formation au trading qui en tout cas, donne de bons résultats au vu des commentaires de mes étudiants. Si vous regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez Serge Demoulin à vie et je mets là les commentaires que je reçois par email de mes étudiants et je dois dire que je suis assez euh, satisfait, assez fier des résultats que mes étudiants obtiennent avec mes formations. Donc vous avez en dessous de cette vidéo également accès à mes formations, vous avez des liens sur euh, les pages, vous pouvez commander euh, mes formations, je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui vous permettra en très peu de temps d'arriver à de bons résultats. Donc la question peut-on arriver à, à devenir un bon trader sans suivre de formation Oui mais est-ce que vous voulez mettre 10 ans euh, pour trouver une, une méthode de trading par vous-même Je pense que vous pouvez gagner énormément de temps et énormément d'argent bien sûr parce qu'au plus vite vous aurez une méthode efficace, au plus vite vous pourrez gagner d'argent en suivant des formations au trading. Alors pas la peine de suivre des formations de ces vendeurs de tapis qui vous font payer des milliers et des milliers d'euros pour suivre des formations qui malheureusement souvent permettent à eux de s'enrichir parce qu'ils n'ont jamais réussi à gagner eux-mêmes au trading. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas la meilleure manière. Vous pouvez acheter des formations pas très chères et apprendre beaucoup plus qu'avec ces formations soi-disant -ce d'excellence vendues par ces, par ces vendeurs de tapis. Donc, il vous faut trouver la méthode qui correspond à votre manière de trader. Moi, je préconise le scalping, le trading à très court terme. Peut-être qu'en commençant avec une formation au scalping, vous arriverez après à faire d'autres méthodes de trading, mais je pense que c'est la manière la plus intelligente de commencer. En suivant donc une formation au scalping, que ce soit la mienne ou d'autres formations, cherchez plutôt le trading à très court terme parce que c'est le trading qui vous donne un taux de réussite le plus élevé. Donc vous pouvez arriver facilement à des 80-95% de trades gagnants en suivant une bonne méthode de trading et vous pouvez vous entraîner bien sûr sur un compte de démonstration donc sans investir euh, votre argent réel avec euh, une méthode efficace, vous verrez si vous arrivez à ce taux de réussite et à ce moment-là, vous pouvez seulement commencer à investir euh, 1000, 2000, 5000, euh, 20 000 euros si vous le voulez ou plus et vous gagnerez ainsi de l'argent euh, euh, en faisant du trading, le scalping vous pouvez très bien euh, y passer seulement une heure ou deux par jour et le reste du temps euh, faire autre chose comme moi ici à Tenerife, vous voyez je suis en déplacement, je ne suis pas chez moi, je ne fais pas du trading euh, en ce moment donc euh, je me concentre plus sur le trading euh, le matin, maintenant si vous vous êtes occupé la journée vous pouvez très bien faire du scalping euh, en fin de journée sur les indices américains, enfin tout ça je vous l'explique dans mes formations. Et euh, vous pourrez voir que, effectivement, avec une formation, vous allez gagner énormément de temps, vous allez gagner des années et vous pourrez, euh, bien sûr, profiter de l'argent que vous gagnez, profiter de votre temps plutôt que de chercher, de vous casser la tête, d'avoir énormément de déceptions en cherchant par vous-même, suivez euh, des formations de personnes qui ont déjà des de l'expérience en trading. Moi ça fait plus de 10 ans que je fais du trading, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai pu faire le tri entre les méthodes efficaces et les méthodes inefficaces, et c'est ce que je vous donne donc dans mes formations. Voilà, j'espère que ça vous aidera à décider si vous allez ou non euh, vous lancer dans une formation au trading et j'espère donc euh, vous retrouver très prochainement parmi mes étudiants ou si vous n'êtes pas encore convaincu et eh bien suivez euh, donc mes vidéos ici sur ma chaîne YouTube, j'espère vous retrouver rapidement dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.